Salut à tous les astrainiens, c'est Gabriel Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas vu depuis longtemps C'est la vidéo carte reçue Tout simplement Donc j'ai reçu Ce beau petit paquet De mon ami Sochiro Donc Je vais voir ce que j'ai eu Notamment des cartes, mais je crois qu'il m'a mis un t-shirt. Ah oh là, là, là là là là là là il m'a mis un super beau t-shirt Pokémon. Alors merci Chiro. En plus c'est ma taille, donc euh, ça va être très très bien. Hop, non, je n'ai rien pour les détacher et. Alors, qu'est-ce qui m'a mis comme cas Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ça, car au je pense que ça vous manquait. Avec une double protection... Pour les cartes. Alors, on va commencer. Par un Garoura. Wing of Resonance Life. Qui va aller dans mon deck. Euh Oiseau. Après numéro 41 tapir, terriblement fatigué. Un dragon charge borel. Un corbeau d'édé, Un autre corbeau d'édé, Un roi des marées. Un autre roi des marées. Voilà. Un plumeau de damarpis, ça c'est super. Peau d'avarice. Sage de fusion. Tourbillon Jumeau, Plus du tout Gouverneur du Mal, Des Ténèbres, pardon, Et un petit Réfiseur des Voleurs du Temps. Donc, grâce à ça, Grâce à toutes ces cartes, Je vais pouvoir euh, terminer mon deck euh, Salamandrande. Il me manquerait plus qu'un Aramax et une Apulusa, Mais ça, c'est en option. Hein? Pour le moment, je sais pas.